Bonjour et bienvenue dans le calendrier de la vente 2022 de coach en mission et le thème de cette année c'est la communauté et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous allez comme l'année dernière avoir toute une série de conseils sur votre marketing sur votre vente sur votre mindset mais on veut le faire sur un ton léger, joyeux, convivial. Par exemple, là tout de suite maintenant, je suis devant là où j'habitais quand j'étais petit. Et du coup, j'ai décidé de me balader à plusieurs endroits dans Paris, des lieux symboliques pour vraiment revivre certains souvenirs et pour, pour pouvoir me remémorer certaines choses pour vous, vous parler avec le cœur. Et j'ai le grand plaisir aussi de vous dire que cette année, eh ben, on aura aussi la participation de Mathilde, de Marélie et de Karine, donc avec qui je travaille toute l'année, qui vont participer à ce calendrier. Donc voilà, si vous êtes ouvert à accueillir un maximum de conseils pour développer votre business, mais avec fun, joie et sous le thème de la communauté, vous êtes au bon endroit et du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de votre passé et en même temps du fait que ça ne doit pas vous définir. Alors évidemment que qui nous sommes aujourd'hui a été le résultat de, qui, de ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a même des experts qui disent que c'est avant trois ans que tout se joue. Ok, peut-être pas au sens propre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ben moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, alors je veux pas euh, nier euh, ce que la science dit, d'ailleurs ce serait euh, ridicule parce que je vois clairement qu'aujourd'hui j'ai des comportements qui sont liés de mes expériences passées, donc je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai quand même envie de vous aider à aller vers une nouvelle identité, et à vous faire réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, si vous avez certains rêves que vous ne vous autorisez pas à avoir, certaines limitations, c'est à cause de votre passé. Et donc, notre travail, ça va être de s'en débarrasser. Pas se débarrasser dans le sens où on nie, où on n'assume pas, où on a des regrets, on fait comme si ça n'existait pas. Non, se débarrasser dans le sens où voilà, on veut une nouvelle peau, et puis bah, l'ancienne peau, l'ancienne carapace, comme un bigor bigorneau euh, qui change de coquille, Et ben bah, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous partager un peu euh, mon passé. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Euh, mes parents euh, voilà, sont arrivés de, de Chine. Je ne rentre pas dans les détails. J'avais un beau frère et une, une belle-soeur. Ils sont toujours là. Mes parents ne sont plus là. Et euh, j'ai grandi dans ce formatage inconscient, évidemment, qu'on euh, était pauvre et que j'étais quelqu'un de pauvre. Et le risque, c'est que de penser que toute ma vie, je suis pauvre. Et aujourd'hui, j'ai encore des comportements de pauvre, Du style, euh, quand je vais au restaurant, je vais prendre ce qui est quantitatif au lieu de prendre ce qui est qualitatif. Ça, c'est des vraies études hein, qui apparemment montrent que euh, les riches s'intéressent plus à la qualité et les pauvres plus à la quantité. Et du coup, ce genre de comportement ne me conviennent plus. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est vous aussi d'aller dans ce voyage. Alors, comment faire il y a deux méthodologies. Soit vous cherchez à guérir petit à petit, vous travaillez vos croyances limitantes, vous travaillez vos traumas et encore une fois, ce serait dangereux en plus de ma part de vous dire que ça ne servira à rien. Évidemment que c'est très très important de faire ce travail-là. Mais permettez-moi de penser que ça ne sert, ça, ça n'est pas suffisant. Parce qu'on peut passer littéralement 10 ans, 20 ans, 30 ans à travailler et à se réparer alors que l'objectif est de changer d'identité. Un peu comme ce bigorneau, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est comme, euh, imaginer un, un mini crabe euh, proche de la mer qui euh, change de coquille d'escargot. Donc, imaginez que cette coquille bah, soit un peu cassée. Il pourrait passer du temps à la réparer, il pourrait bricoler, il pourrait repeindre, etc. Mais quelquefois, il vaut mieux changer de coquille. Alors, comment on fait pour changer de coquille Comment vous fait si euh, vous avez peut-être eu des, des problèmes graves dans votre vie, des discriminations, des euh, traumatismes, des agressions, des choses euh, qui sont difficiles pour vous de vivre eh ben, Pour moi, l'un des premiers éléments, c'est ce que Jim Rohn dit et c'est certainement une citation que vous avez entendue, c'est que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué qu'il y a des acteurs comme Omar Sy qui vont aux États-Unis Pourquoi Parce qu'ils comprennent bien qu'en étant dans un ancien contexte, ce serait difficile pour eux d'évoluer. Là, ici, là, je suis revenu, quoi, je suis ici depuis une heure déjà. J'ai rencontré un visage familier. Euh, je sens de la pauvreté. Euh, je vois des détritus par terre. Euh, je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des trucs très bien. Il y a des assos. Il y a des cafés sociaux. Mais ça ne me donne pas cette impression que je peux prospérer. Je peux vivre une autre vie. Je peux atteindre des rêves. Et ça... C'est quelque chose que je refuse pour moi. Alors, je ne dis pas que je devrais demain aller vivre en Californie. Mais le lieu où vous habitez a un impact. Mais du coup, pas que le lieu, les gens avec qui vous passez du temps. Donc, pour changer cette identité, la première chose à faire, c'est de vous entourer de nouvelles personnes. Des personnes plus inspirantes, des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire ou qui veulent faire aussi comme vous, ce que vous voulez faire. Et ça, c'est une réflexion qui va vous emmener très loin. Pourquoi Parce que euh, moi, j'ai participé à plein de masterminds et je vous en parlerai euh, durant euh, les prochains jours et les prochaines semaines. J'ai payé près de 100 000 euros pour rester avec des gens. Parce que ce qu'on a vécu dans le passé est tellement difficile à se détacher. Vous voyez, là, là, je suis devant un immeuble. Je me souviens que j'ai failli me faire racketter ici. Et c'est dur d'évoluer et d'avoir une nouvelle identité quand on est comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit bonjour avec un gars dans la rue et qu'on se connaissait depuis notre enfance. Je ne veux pas faire du délit de faciès, mais je pense que c'est un dealer parce qu'il y en a là où je suis. Et ça ne va pas m'aider dans mon business. Aujourd'hui, je participe à un Mastermind. J'ai fait partie aussi de Mastermind aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis. J'ai une équipe, euh, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est ça qui me permet d'évoluer. Donc, voyez avec qui vous pouvez vous entourer. Il ne s'agit pas d'éliminer, de tirer une croix sur tous les gens que vous aimez, qui vous aiment juste parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs et coach. Mais est-ce que vous ne pouvez pas passer plus de temps avec d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut j'ai une invitation pour vous, et c'est une invitation que je vous ferai à plusieurs reprises durant ces prochaines semaines. C'est que nous, notre passion, notre mission, c'est de rassembler des coachs. On a Notre, euh, notre volonté, c'est d'être une référence en francophonie auprès des coachs, d'être la plus grande communauté francophone de coachs. Donc, mon invitation pour vous, durant cette période d'avant, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester avec des gens qui ne vous inspirent pas. On peut peut-être vous aider, peut-être pas, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est accordez-vous l'autorisation de peut-être pouvoir rejoindre certaines personnes, certains groupes. Par exemple, bah, si vous voyez tout plein de coachs qui font des appels, euh, des appels à action vers des appels offerts, profitez-en, même si vous savez que vous n'achèterez pas et peut-être que vous achèterez. Nous aussi, on a quelque chose à vous proposer qui vous engage à vraiment très peu de choses. C'est juste de cliquer sur le lien et de regarder une vidéo de présentation. On fait une offre spéciale de Noël parce qu'on lance un mastermind qui est totalement inclus et offert pour les clients qui nous ont déjà rejoints et qui vont nous rejoindre ce mois-ci. Si ça vous intéresse, cliquez dessus. Regardez la vidéo. Encore une fois, ça ne vous engage à rien. Si ça vous intéresse, eh ben vous verrez quelle est la prochaine étape. En tout cas, merci parce que je sais que comme l'année dernière, vous serez de nombreuses personnes à nous suivre, on a hâte d'avoir vos réactions, de pouvoir échanger avec vous. Euh, si vous euh, écoutez, si vous recevez ça par email ou vous voyez ça sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à commenter, ça nous touche. On prend le temps de lire, même si euh, on ne prend pas malgré moi hein, le temps de répondre à tout le monde, on vous lit. Je vous souhaite une super période de l'Avent et que cette période puisse vous réchauffer le cœur, vous réénergisez pour une nouvelle année 2023. À très bientôt.